Ok on y est Propagation VR Voyons voir Bon ce jeu comme vous pouvez le voir Il a l'air d'être ultra rassurant C'est un jeu <rire> Voilà bon Bah comme ça on est fixé hein. Ah oui oui j'avais pas vu Bon très bien bon, On sait c'est quoi comme type de jeu De hein, toute façon Allez on y va New game euh, Difficulté bien sûr Normal hein. euh, Je tremble déjà Tutoriel Bien sûr tutoriel J'ai même pas peur j'ai même pas peur, je suis un bonhomme Oh la vache Welcome, bienvenue en enfer Je vais vous apprendre comment Survivre et vous battre Sois prêt à rencontrer les zombies Punch their heads To kill them in close Coucou Hello Ah, ah c'est marrant ça Ok j'ai une arme à ma droite de problème à ce niveau là je suis un boss ici ok facile fastoche Là bah, je sais pas tirer voilà On a aussi un fusil à pompe bon. Salut bébé mmh. Ok Ah ça c'est lourd <rire> Ok et eh ben c'est parti frérot Que l'aventure Commence Non non j'ai trop peur en fait Wanadev Studio presents Propagation VR euh, Je suis prêt Oh non je suis pas prêt Putain Il veut pas mourir Ok Trois balles de pompe Trois balles de pompe C'est vraiment la merde Ah ah, ah Arrêtez Mes munitions Arrêtez Arrêtez Je sais pas quoi faire Arrêtez Le sanglier Et on fait tourner les serviettes Ok. Ok. Oh ils sont énervés hein. Arrête Arrête Arrête Arrête, Arrête Waouh Elle me tire dessus Arrête. Arrêtez, hein. Arrêtez. Arrêtez. Wouhou. Wouhou. Eh, hey, je suis une vraie victime. Une victime voilà je je suis une victime arrête c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Allez c'est bon frérot, j'ai eu la peur de ma vie. Et la VR c'est... Wouh Ah je vous jure je me suis senti comme une victime, je me suis senti comme une merde. Je Quand j'avais plus de munitions... Tu sais genre... Pff, oh là là, déjà l'ambiance elle fait peur dès le début. et Je peux te dire que quand j'avais plus de munitions et que j'arrivais pas à recharger. Et qu'il y avait euh, juste un zombie ou deux qui arrivaient et que tu les entendais que tu les voyais pas forcément. Waouh waouh waouh wow. là je peux te dire que je vais aller me faire foutre et c'est typiquement euh, le genre de jeu que je peux pas jouer plus de 5 minutes parce que ça me fait trop peur voilà je à la vache